Attends quoi Un nouveau menu de Noël Des serpents de Noël qui popent de partout Et des skins de Noël à débloquer totalement gratuitement Les gars, bienvenue dans le Winterfest 2022. Bon, chérieux, les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du Winterfest 2022 qui est arrivé ce matin. Cette mise à jour a ajouté énormément de choses, dont un magnifique chalet. Déballez un cadeau gratuit chaque jour pendant 14 jours et réchauffez-vous près du feu pour profiter de l'XP. Super chargé. Et en cette occasion, Fortnite vous met un chalet qu'on peut tout simplement moment rentrer. Et chaque jour, pendant 14 jours, vous allez pouvoir débloquer des items totalement gratuitement. Du coup, les gars, je vais ouvrir mon premier cadeau avec vous. On va commencer par ce côté-là. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir lui On va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, d'accord. Bah, les gars, en vrai, on va prendre, prendre celui-là. On va voir qu'est-ce qu'on va débloquer. Et Allez, allez, allez, et... La masse noisette, ah stylé! Oh, c'est vraiment stylé! Dragé, ok, on équipe. Pour tous les gars il y a d'autres secrets dans le chalet. Vous allez de ce côté là, et si vous touchez, là, vous cliquez sur ces deux clochettes, regardez ce qui se passe. On va éviter de le refaire. Bref. Du coup, vous avez aussi ce cadeau. Bon, ce cadeau qui est pris par Guff, mais vraiment. Voilà. Du coup, les gars, on va s'empresser de lancer une partie pour découvrir les nouveautés sur la map. Le jeu et le casier, maintenant. Attends. Maintenant. Oh, le nouveau bus de combat. Oh, il est trop stylé. Mais les gars, du coup, pour la première information de cette mise à jour, nous avons eu dans cette mise à jour. Déjà, les gars, on a maintenant l'aperçu des deux skins Mister Beast dans le salon. Oui, oh, il y a un petit lama. Il y a un petit lama la Voilà, kill. Les gars dites moi dans les commentaires quel niveau êtes vous maintenant dans la saison Maintenant je suis niveau 38 personnellement Voilà on est kill, kill, kill Oh on part déjà à 4 kills hein. Ok les gars du coup comme nouveauté on a eu aussi euh, le retour des sympathes qui se pop un peu partout dans la map voilà Voilà. Ensuite, un skin qui se nomme Anna. Une autre version, pas style, mais une autre version du skin Actinique qu'on a déjà sur le jeu. L'un des skins qui va être disponible gratuitement avec l'événement Noël, c'est le skin Adeline version arctique. Ensuite, les gars, si vous l'avez remarqué sur le sofa qui se trouve dans le chalet, nous avons aussi le skin Fait du froid qui va être disponible dans la boutique cette fois-ci. Le skin funèbre. Le skin Guff du traîneau qu'on peut voir euh, accroupi euh, sur le tapis du, euh, du chalet. Le skin Papa Guff version Père Noël qui est disponible gratuitement seulement pour les joueurs PC. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je vous, faire, euh, que je vous fasse un tuto pour pouvoir le débloquer sur n'importe quelle plateforme. Et pour ça, n'hésitez pas à bombarder la part des pouces de bleus. Ensuite un skill que je trouve hyper badass Le skill Kelleritas, Qui va être aussi disponible dans la boutique Mais les gars du coup malheureusement pour cette hommage Nous avons eu pas beaucoup de nouveautés de... sur la map Comme un classique le chalet de Kastnerget est de retour sur la map Vous pouvez le retrouver dans la zone enneigée de la map Ouah ce que j'ai mis C'était des bottes mais je monte contre fou J'entends des GG dans les commentaires les gars Oui c'est ça qu'on veut Et les gars comme j'ai dit dans l'intro, Fortnite ont rajouté les impacts dans plusieurs villes. Ensuite les gars comme nouvelle An, je pense pas qu'on pourrait désigner ça comme nouvelle arme, mais comme je vous ai dit précédemment nous avons eu le retour des cadeaux. Et aussi du fameux lance-boule de neige qui arrive à chaque année à Noël. Et les gars, maintenant, petite particularité avec les cadeaux, la possibilité d'avoir des armes exotiques dans les cadeaux. Alors, ça peut être, ça peut parler d'armes, de heal, et maintenant, d'armes exotiques. Maintenant, les gars, on va passer au leak. Le bouclier hypothétique que vous avez la possibilité de remarquer dans le trailer de ce chapitre, je vais pas lancer ma moto, elle a disparu, a été décrypté, et on a maintenant un gameplay en jeu. On aura la possibilité de l'utiliser et aussi de le poser à un endroit. Du coup, ça va être hyper banal pour pouvoir se protéger. Aussi, nous avons eu le leak du planeur de MrBeast. C'est exactement ce qu'il y avait dans le poste de Fortnite. Ce serait une sorte de Lamborghini emballé dans du papier cadeau. Et bien sûr, avec les couleurs du MrBeast. Con cool. Oh, il est con cool. Pour la collaboration avec Mario Academia qui arrive vendredi Pour rappel je serai en live pour la découvrir Alors n'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas louper la notification Mais du coup l'icône ça veut dire l'image dans le casier du skin coups a vous mets, Je vous mets ça à l'écran Pour le coup il est vraiment stylé Mais les gars du coup on a réussi à découvrir un secret sur la map que je vais vous montrer dans quelques instants Nous avons découvert ce petit endroit que vous pouvez voir maintenant Voilà on a découvert ce petit endroit on a découvert cet endroit qui montre que les adoubés, ça veut dire l'organisation qui est en rapport avec Geno, sont en train de fabriquer une sorte de machine qui créerait des portails comme vous pouvez le voir. Une machine qui pourrait créer un portail et, les po et la machine pourrait être fabriquée avec ses bouts de bois. Dites-moi vos théories dans les commentaires sur ce que cette machine pourrait servir. Sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos meilleures théories sur ce secret qu'on a découvert sur la map. N'hésitez pas à bombarder la part des pouces bleus. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Activez la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Et on se retrouve vendredi pour la découverte de Mag Academia. C'était Skyplex, à très bientôt.